Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Votre attention, s'il vous plaît. Bonsoir. Bien. Bienvenue à tous dans la grande salle à du Centre culturel Simon Perchois. Je suis Étienne Risson, responsable, entre autres, du lieu. Ravi de voir que vous êtes aussi nombreux à avoir répondu à cette invitation au rêve. Il faut savoir que nous, dans la culture, c'est toujours très important, et c'est toujours une victoire quand on décide bien d'aller chercher de ah, un oui. micro-micro. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon. Bon, bien. Bien. bien. Je me permets, juste avant de plonger dans l'univers de Frédéric Perche et de sa carte blanche jungle pastorale ou, ou le déni urbain, de euh, vous sensibiliser un petit peu à reste de la saison culturelle. Ouais. On peut si quelqu'un si quelqu travaille dans, dans l'établissement. Appelez. Régis. Régisseur. s'appelle Régis. Appelez Régis, du service technique. Dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver la nouvelle pièce de Lilia Gouriche, qui après le, le choc, Jeune fille 342, revient nous présenter Jeune fille 344. Vous connaissez son aversion pour les chiffres impairs. Pièce libanaise absolument sublime, une espèce de dystopie contre le patriarcat et le gluten, sur fond de guerre de sécession, qui alors se déroule totalement à, à rebours, avec une temporalité assez novatrice, puisque tout est à l'envers. Voilà. Que ce soit au niveau du récit, que physiquement puisque les, les artistes, voilà, sont pendus par les pieds et performent derrière vous de, dans le noir. Ce sera évidemment surtitré. Par la suite, nous accueillerons Les Plumes Rouges. Oui. Nouvelle création de Pascal Cham, hein, qui marque l'aboutissement de sa résidence de novembre dernier au Festival des Danse troupes de West Baden. C'est un cadavre exquis de 54 chorégraphies d'une minute trente, sur de la musique de chambre aux influences kurdes, c'est un bijou. Et pour le spectacle prise de risque du mi-semestre, suite à une suggestion du conseil régional, nous repoussons, une fois de plus, les, les limites de l'art en, en programmant euh, du café-théâtre. Ça s'appelle « Cocu sur la commode ». Alors, je ne l'ai pas vu. À mon avis, je pense qu'il s'agit d'une relecture de, de l'infidélité, hein, d'explorer les, les, les frontières ténues de l'amour, du couple euh, fluctuant et, et pluriel au XXIe siècle, avec une scénographie, je pense, parfois assez imposante, hein, liée à l'ameublement d'intérieur. Mais revenons à, à ce pourquoi vous êtes venus ce soir. Euh, juste avant de commencer quelques petits consignes de sécurité, c'est un petit peu la, la procédure. Je vais demander à tout le monde de bien penser à rallumer euh, les téléphones portables à l'issue de la représentation. Mm -hmm. J'insiste, euh, les éteindre complètement. Pas de vibreur, pas de mode silencieux, pour la simple et bonne raison que ça peut provoquer des, des légères interférences dans, dans le système. Voilà, ça peut être bip bip bip, ça peut être plus un... Oh. Mm. Mm. On... Je vous demandais d'enlever les sacs, voilà, des, des allées, c'est euh, une œuvre qui déborde de l'espace scénique et les protagonistes vont être amenés à, à passer parmi vous sur les sièges, voire totalement vous, vous marcher dessus. Bien garder les bras le long du corps, les objets de valeur près de vous, tenir vos, vos lunettes, hein, puisqu'il y a la, la présence, entre autres, de pis sauvages. Si des personnes sont en proie à des allergies alimentaires ou qu'elle craignent la chaleur, qu'elle n'hésite pas à en faire part à notre personnel d'accueil, puisque vous allez sûrement vous recevoir en plein visage des, des grands sauts de lait d'avoine, ainsi qu'à assister à l'immolation euh, d'une personne choisie au hasard dans, dans le public. Mais je ne vous en dis pas plus, pour leur euh, place au, au spectacle, euh, je souhaite un, un très bon voyage. Voilà, j'espère ne euh, pas avoir été trop long, c'est toujours un petit peu euh, compliqué quand les annonces euh, s'éternisent, on, on est là, on a envie de voir le, le spectacle, et, et au final, euh, ça tire un peu en, en longueur, et... et et en perte de, de rythme, et c'est toujours un petit peu gênant. Donc j'espère que je n'ai pas du tout euh, altéré cette, cette, ce, ce rythme de... de bah voilà. Allez, cheat. Bonne, bonne soirée, Au niveau des téléphones, cela concerne également les, les alarmes, réveil et, et autres rappels de, de pilules. Le bar est ouvert. Là, tu peux découvrir une vidéo profession tous les mercredis sur Facebook, Instagram, YouTube, pas TikTok parce que j'ai pas encore compris le principe de faire de la danse du ventre sur de la musique en accéléré. Mais bon, j'y travaille. Concernant mon spectacle, euh, j'avais une date à la Cigale à Paris. Ouais, mais ça a été annulé pour cause de. de confinement. Euh, et tout le monde me demande mais c'est quand que tu joues C'est que tu joues pas vrai, personne ne me le demande parce que tout le monde est confiné. Mais quand le confinement sera, et on l'espère, fini, Paris, tu peux me retrouver à la rentrée les jeudis, vendredis, samedi au Palais des Glaces. Ça, c'est classe. Et ça rime, donc c'est vrai.